achever la course dans cette course dans cette marche par la foi c'est une course d'endurance c'est une course de patience Je la course. Yoshua. Je veux achever la course. C'est une course difficile. Yoshua. Je veux C'est une course difficile Où les pièges sont nombreux Je veux garder l'espérance en toi Pour achever la course Dans cette course difficile Il arrive de tomber mais il faut se relever Pour achever la course Les blessures se guérissent Les péchés tu les pardonnes Mais il faut se repentir Pour achever la course Je veux achevez la course et remportez le prix de la vocation céleste C'est une course d'endurance Où rien ne sert de courir L'important c'est d'achever la course Dans cette course d'endurance Il faut faire preuve de constance S'armer de persévérance Pour achever la course Achever la course Et remporter le prix De la vocation céleste Et remporter le prix La couronne de vie C'est une course de patience Où l'attente est une épreuve Je dois garder l'espérance Pour rencontrer l'époux. Et s'il teinte à venir, je dois nettoyer ma robe. Il est temps de se vêtir pour aller à sa rencontre. Ah, je... Et achever la course et remporter le prix, la couronne de vie à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, tu donneras un nom nouveau. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, celui qui vaincra tu feras asseoir sur le trône avec toi. À celui qui vaincra À celui qui vaincra À celui qui vaincra Tu donneras un an nouveau Après avoir tout surmonté Je marche, je cours vers toi Je m'accroche, je m'attache à toi Je veux achever Course. Je veux achever la course Achever la course Après avoir tout surmonté Malgré les combats, malgré les épreuves Je veux achever la course Achever la course, oh. Achever la course après avoir tout surmonté. Pour être couronné, je veux achever la course. Achever la course. Achever la course. Je veux achever la course. Je veux achever la course. Je m'attache à toi. Je veux achever la cour. Alors je marche, je cours vers toi. Je m'accroche, je m'attache à toi. Je m'envole. Achever la course Seigneur fais-moi achever la course Sans toi c'est impossible Mais je sais qu'avec toi Seigneur Je pourrais achever la course Et te voir tel que tu es Te voir tel que tu es Après avoir tout surmonté Je vais la course